Donc, moi, je commencerai mon, ma communication en, est, en disant que euh, la, la, la typographie, finalement, elle est littéralement partout, euh, sur les emballages, les devantures de magasins, les panneaux d'information. Elle est soigneusement choisie dans les ouvrages que nous lisons, et, ainsi que les études de journaux, etc. Donc, finalement, les polices de caractère. Euh, sont devenus avec le temps des éléments de notre quotidien dont la présence familière et discrète semble aller de soi, puisqu'on est entouré de polices de caractère, et que les lettres participent à cette communication visuelle. Donc au final, elles ont un certain impact sur notre pensée, notre façon de percevoir le monde, sauf que euh, le choix typographique, au final, il est lois d'être anodin, et de même que la conception d'une police de caractère. Donc, depuis les années 20 et surtout les années 50, euh, l'univers du graphisme s'est construit autour du graphisme euh, dit suisse et de son langage visuel présenté comme universel. Alors, il a été décrit comme souvent objectif, rationnel, il proposait surtout une création qui se voulait euh, neutre, universelle et apolitique. Et donc le style suisse a dominé et domine encore euh, la pensée du langage typographique euh, et surtout du langage visuel graphique. Et ces dogmes ont essaimé dans tout le monde occidental en devenant petit à petit ce qu'on a appelé le style international. Donc le monde des arts graphiques, actuellement, il vit une remise en question globale puisque la société évoluant, le design graphique et surtout typographique, doit aussi évoluer en rendant compte de nos nouveaux modes de vie et s'y adapter. Donc, Dans le domaine de la typographie, donc, il y a plusieurs designers qui ont euh, entamé un processus de déconstruction de la colonisation graphique du style international qui est perçu un peu comme dogmatique et uniforme, puisque ce style effacerait les alternatives créatives typographiques, natives de communautés et de cultures non européennes. Alors je citerai Roger Châtelain dans son ouvrage « La typographie suisse ».« La typographie recèle d'indéniables aspects identitaires, et dans le cas de celle suisse qui possède une ligne graphique définie, elle ne tient pas compte de la sensibilité culturelle des minoritaires ». Euh, J'ajouterai que les polices non latines ou euh, autres euh, qui n'entrent pas dans le cadre de la globalisation sont représentées de manière stéréotypée en jouant sur l'orientalisme et le primitivisme supposé des cultures auxquelles elles sont censées appartenir. Donc ces fameuses stéréotypographies ethniques donc, qui reflètent des origines spécifiques telles que perçues par les créateurs occidentaux. Euh, de ce fait, ça pose des questions, c'est-à-dire comment la création typographique contemporaine prend en compte les racines culturelles locales, comment les communautés s'approprient la typographie afin de concevoir et de façonner des compositions plus en adéquation avec leur propre culture et vécu. Donc aujourd'hui, on a des, des historiens et des chercheurs euh, en, en question du design graphique qui souhaitent décoloniser euh, l'histoire du graphisme. Tandis que d'un autre côté, on a des jeunes créateurs qui tentent de sortir de la dépendance de la culture typographique occidentale pour proposer d'intégrer d'autres normes. Donc, ma communication va s'articuler autour de trois points. Le premier, c'est de revenir sur l'impact du style suisse ou style international dans l'univers de la création typographique et en particulier sur la question de l'invisibilisation des systèmes d'écriture non latins euh, dans une optique de globalisation. Et dans un second temps, euh, d'étudier le traitement des polices de caractère non latines par les occidentaux via sté euh, les stéréotypographies où le mimétisme est typographique, et en fait se demander comment s'est développée une culture typographique liée à d'autres communautés, en particulier tout ce qui touche aux au polices de caractère africaines. Euh, donc le style suisse. Donc, depuis quelque temps, je disais qu'il y a l'univers du design, dans lequel on inclut le, j le, le design graphique et typographique, et on prend de, de nombreuses remises en question qui touchent à la fois les processus de travail, mais également l'éducation. Donc dans les faits, euh, les, parmi les reproches euh, qui sont faits, c'est les reproches faits à l'enseignement de l'histoire de la discipline, de n'aborder principalement que euh, des designers euh, masculins, euh, européens et américains, posant ainsi les bases d'un culture de ce qu'on appelait le bon design, euh, biaisé et manquant de diversité. De ce fait, euh, les cultures non occidentales ne sont pas ou peu représentées, et si elles le sont, ce n'est qu'en annexe, euh, en tant qu'élément culturel autre, voire inférieur. Alors, comme l'indique Simba cube dans « What does it mean to decolonize design ?», qu'un seul groupe de personnes homogènes décide de ce qui est bon et préjudiciable à la profession et fait qu'une majorité de personnes s'efforcent d'adopter un style similaire. En mettant de côté les autres cultures et formes, le monde du design graphique et en particulier de la typographie exclut et s'exclut d'un dialogue possible entre les différentes approches esthétiques. Donc là, j'ai mis en en parallèle euh, ben, les visages des différents membres euh, qu'on associe au style euh, international et au style suisse, donc euh, Adrien Fritriger, Max Müninger, Emile Ruder, Max Bill, jo euh, Joseph Müller-Brockmann, Holte Eicher, Armin Hoffmann et Jan Schult. Donc cette colonisation occidentale du design graphique sur l'ensemble de la pratique a euh, des effets directs, notamment de dépendance. Et donc cette dépendance à la culture occidentale empêche l'incorporation d'autres normes et donc de faire évoluer le design graphique autrement que dans la répétition de styles identiques et surtout identitaires d'une culture occidentale. Euh, donc Cette colonisation se trouve notamment formalisée via le style suisse, aussi appelé style international, euh, reprenant les idées de la nouvelle typographie qui avait été développée a, par Yann Tschichold dans les années 1920. Et euh, Le style suisse s'est forgé au fil des années comme représentation du bon design, Donc c'est un design qui est sobre, Élégant, sans augmentation, référence artistique euh, ou culturelle. Donc, c'est un style qui se revendique neutre euh, et universel, à savoir utile et fonctionnel en toute occasion et circonstance, répondant aux besoins de manière égale. Donc, là, on a quelques <rire> travaux emblématiques du style international ou suisse. Donc, ce sont souvent des, des affiches qui, euh, bon, certaines utilisent de la photographie, mais on est sur des formes abstraites, plutôt des polices sans empattement, très peu de de mélange de caractères, euh, pas trop de, de, de couleurs, enfin, on a un style très défini. Donc en typographie, euh, il est représenté par des polices de caractères comme euh, l'univers d'Adrienne Frutiger, euh, qui sert euh, notamment euh, à la signalétique en Suisse, l'accident grotesque et surtout euh, l'Helvetica, euh, qui a été conçu par Max Miedinger en 1957 et qui reste l'une des polices les plus populaires du milieu, même après 50 ans d'existence. Donc, elle a été plusieurs fois redessinée, comme avec euh, euh, l'Helvetica euh, enfin la Neue Helvetica en 1983, l'Helvetica Now en, en 2019, euh, parfois imitée avec l'Arial, euh, mais euh, l'Helvetica reste la police emblématique du style suisse, mais surtout la police de caractère par excellence. Elle est sans empattement, sans ornementation, et elle vise à obtenir l'harmonie optique. Euh, donc elle est omniprésente dans le paysage urbain puisqu'elle redessine à peu près euh, tout, et donc, on la retrouve dans de nombreux logos, euh, BMW, Jeep, Lufthansa, Knoll, Mattel, Skype et bien d'autres. Elle est également la signalétique du métro de New York qui avait été réalisée par le designer Massimo Vignelli, euh, et elle est aussi la police de caractère par défaut du Macintosh et de l'iPhone. Donc, il y a un designer qui s'appelle Cyrus A. Smith qui s'est posé la question, en tout cas qui a émis l'hypothèse, à savoir serait-il possible de se balader une journée entière à New York sans croiser d'Helvetica Donc, l'Helvetica, elle est surreprésentée, surutilisée elle est devenue un peu l'icône de la culture occidentale avec le style international qui impose non seulement sa marque mais aussi des marques dans le cadre de la mondialisation. Donc au final, l'Helvetica, c'est plus trop une police de designer, mais c'est un choix stratégique, et surtout, c'est enfin, plus trop une fonte qui est synonyme de progrès, mais un symbole de la culture d'entreprise qui s'est imposée à travers le monde. Et comme pour citer, je crois, Massimo Vigny, nous vivons dans un monde d'Helvetica. Donc cette idée, elle est confortée par certains designers, comme Catherine McCoy, lorsqu'elle explique qu'avec sa formation moderniste d'inspiration suisse, elle était persuadée que son but en tant que designer était de repeindre le monde en Helvetica. Euh, Massimo Vignelli, lui aussi designer américain, quant à lui, revendiquait dans le documentaire Helvetica sorti en 2017 le fait qu'il n'y avait pas besoin d'autres polices de caractère puisqu'on pouvait tout dire avec de l'Helvetica. Euh, cependant, si on devait émettre quelques... Une contradiction par rapport à ça, la police de caractère euh, d'Helvetica n'est que l'héritière d'une pensée du design des années 20, qui se voulait égalitaire, transnationale et universelle. Donc c'était dans l'idée d'un design qui serait utile à tous, quelle que soit notre culture ou notre nationalité. Sauf que, quand on reprend Hélène Lupton, qui en fait une critique, c'est que ce design dit neutre, dont l'Helvetica est en quelque sorte le porte-parole, est un design masculin et occidental, voire européano-centré, et qu'il ne peut représenter l'ensemble des designers et des manières de faire du design qui existent à travers le monde, de même qu'il ne peut répondre à toutes les problématiques actuelles. Dans son article « Rewriting colonial narratives, Who might want a new font euh, », Winona euh, Moutizi, qui explique qu'en tant que euh, designer au Zimbabwe, elle est entourée d'Helvetica, que toute sa formation et sa culture graphique tournent autour euh, de références qui sont euh, européennes et occidentales, euh, et non pas africaines, parce que ce sont les seules qu'elle connaissent. Euh, donc on fait un constat qu'en dehors du modèle international imposé, les designers, notamment africains, ne semblent avoir que peu accès à leur propre culture graphique. Euh, ceci s'ajoute euh, Ruben Pater, euh, qui l'explique dans le « Politic of design », qu'avant la colonisation de l'Afrique, il existait de nombreux systèmes d'écriture sur le continent, et que ceux-ci ont décliné euh, avec la toute-puissance du système occidental qui a été employé afin d'avoir le contrôle sur euh, les modes de communication des autochtones et ainsi influencer leur culture. Euh, ce constat-là, on le fait aussi avec la langue arabe, euh, dont les ligatures sont la spécificité. Et qu'il expliquait que la difficulté technique que cela amène de créer des ligatures dans la création de caractères, euh, dans le cadre de modalités occidentales, font que le nombre de lettres se retrouve fortement réduit pour simplifier leur utilisation par des Européens. Euh, donc cette méconnaissance, voire mépris de la culture typographique non européenne se trouve confortée lorsque nous penchons dans le cadre de classification typographique, puisqu'il existe des tas de polices de caractères à travers le monde et qu'il a bien fallu les classer à un moment donné. Euh, donc il y a des systèmes de classification qui ont été mis en place. Euh, il y a le système de la classification Thibodeau de Francis Thibodeau mis en place en 1921 la classification Vox atipi euh, de 1954 et le codex 1980 de Jean Alessandrini. Donc chacune de ces classifications euh, se veut plus complète que la précédente et un peu plus en accord avec son temps. Sauf que euh, celle de Francis Thibaudot ne prend pas en compte les polices de caractère non latines et celle du codex 1980 euh, les classe dans deux catégories, les aliens ou les exotypes. Donc les exotypes, alors là je cite Jean Alessandrini, regroupent les caractères de forme latine mais dans le dessin est ouvertement influencé par une graphie étrangère n'utilisant que peu ou pas du tout notre code alphabétique. Et les aliens, grosso modo, ce sont tous les caractères non latins. <rire> voilà, donc toutefois, Jean Alessandrini se défend de tout ostracisme envers les modes d'écriture non latins, préférant le terme de transformiste comme forme de transfuge de la lettre lorsqu'il évoque les, les groupes des exotypes. Euh... Donc, En 2021, l'Atipi, qui est l'Alliance Typographique Internationale, a annoncé son intention de ne plus adopter la classification Vox Atipi, qui est la classification internationale par excellence, euh, qui avait été mise en place en 1954 par Maximilien Vox, qui est un typographe français, et la TIP, elle, elle, a été créée en 1957 par Charles Peigneault, qui est un autre typographe français. Donc cette volonté de changement de la part de la TPI s'accompagne d'une réflexion sur les nouveaux types de classification que prendrait, euh, enfin, qui prendra en compte tous les systèmes d'écriture et langues, euh, puisque la version de Maximilien Vox ne prend, pas en, compte, enfin, ne prend en compte que les systèmes d'écriture latin et catégorise les autres systèmes, donc arabes, cyrilliques, coréens, hébreux, etc., dans une seule catégorie non latine. Euh, de ce fait, euh, pour les besoins actuels de classification, ça ne, reçoit, euh, ça ne reflète absolument pas les sociétés et les personnes. Euh, et donc si euh, cette classification euh, répondait à des besoins durant une grande partie du XXe siècle, euh, elles sont surtout européano-centrées, et c'est aujourd'hui plus le cas. Le problème, c'est que euh, si on va sur des sites comme Dafont qui proposent de nombreuses polices disponibles en téléchargement, notamment gratuites, il euh, y a des classements qui sont faits et les, toutes les écritures, les systèmes d'écriture non latins sont dans la rubrique étranger ». Voilà, donc foreign look, voilà. et tout, euh, chinese, enfin, chinese arabique, mexicaine, roman, tout y est dedans. Donc, euh, ces polices de caractère, euh, pour en venir aux stéréotypes ou stéréotypes, euh, ces polices de caractère ethnique euh, sont ce que plusieurs designers ont appelé des stéréotypes ou des stéréotypes. Euh, du mimétisme typographique ou des polices de caractère stéréotypées. donc ces mimétismes typographiques sont des représentations subjectives d'un pays ou d'une culture considérée comme exotique et euh, leur but n'est pas de représenter de façon authentique euh, une culture différente euh, c'est plutôt les mimétismes renforcent euh, l'image que l'on se fait d'un pays d'une culture d'un point de vue extérieur dans l'imaginaire collectif de ce fait les polices, qui répondent au cas des stéréotypes, ne sont pas conçus comme particulièrement subtiles et sont des appropriations culturelles grossières. Le problème, c'est qu'elles ont une influence sur la perception d'un texte par un lecteur et plus globalement sur l'image qu'il se fait d'une langue étrangère et de son système d'écriture. Alors, Parmi les plus connues, il y a celle qu'on appelle la Shopsway, qui englobe tout caractère vaguement asiatique utilisé notamment par les restaurants chinois, surtout aux États-Unis. Donc, Shopsway trouve son origine dans la fonte mandarin, qui a été conçue en 1883 dans le but de sembler oriental aux yeux d'occidentaux. Elle a été popularisée en 1899 par un duo d'artistes et affichistes anglais qui s'appelle les Beggarstaff, euh, qui s'en servirent dans une affiche de la comédie musicale « A Trip to Chinatown euh, », ce qui amena à un certain goût et un essor de, pour les polices évoquant l'Asie, euh, développant par conséquent diverses fontes dans la même veine. Donc là, on a sur les affiches du cycle Clément qui datent de 1904 ou 1906. Euh, et donc on a l'apparition donc de toutes ces fontes d'Asie qui sont appelées, euh, exemple la dénomination chop suey. Alors euh, -sue, chop euh, ça fait référence au plat américano-chinois euh, très populaire qui est composé de viande et de légumes sautés accompagnés de riz ou de pâtes. Euh, donc les typographies Shopsway sont donc déployées un petit peu partout, en particulier sur les déventures de restaurants, pour indiquer aux clients qu'il s'agit d'un lieu où la nourriture proposée est asiatique. Donc elles ne sont pas les seules dans ce cas-là, puisqu'il est aussi facile de trouver d'autres poses de caractères, euh, par exemple Sayonara, Karate, A Chinese Dragon, dont les stick rappelleraient les pinceaux calligraphiques, euh, les bambous ou encore les kanji, dans un mélange un peu, euh, on ne sait pas trop, entre coréens, japonais, chinois, thaïlandais... Voilà. Donc, ce sont des stéréotypes qu'on peut qualifier de bon marché, euh, qui ont très peu de relations avec les systèmes d'écriture et des langues qu'elles imitent. Donc, on les retrouve généralement euh, au rayon alimentation internationaux, aux cuisines du monde dans les supermarchés. Voilà. Par exemple, des exemples avec euh, Leclerc et Auchan pendant euh, la période orientale. Euh, on... Il en va de même... Enfin, voilà, ça évoque un peu un sentiment d'exotisme et d'altérité. Et euh, on en va de même pour les polices qui imitent les écritures de moyen normand ou de l'Inde. On a quelques exemples, par exemple pour indiquer que ceci est un restaurant grec, ou euh, voilà, pour indiquer que ceci est un restaurant indien. Donc dans l'ensemble, il s'agit de, de lettres euh, maladroites, mal dessinées, mal conçues, employées euh, parfois de manière douteuse, euh, en dehors de la culture qu'elles imitent. Alors on a eu des cas, notamment avec la marque Abercrombie en 2002, qui s'est fait taper sur les doigts, puisqu'elle a dû retirer de la vente des t-shirts racistes car représentant des travailleurs chinois caricaturés, auxquels s'ajoutaient des slogans et des jeux de mots problématiques en Shopsway. Donc on joue pas mal sur la pop culture orientaliste. <rire> la marque n'a pas tenu compte des raisons de la naissance de ces stéréotypes et ce qu'elle implique envers la communauté asiatique. Alors il y a ces t-shirts-là, si vous penchez la tête, vous voyez il marqué « Go fuck yourself ». Et nous, on avait la même chose avec marqué « quand on penche la tête, vous avez l'air con euh, », des, des espèces de fontes, on dirait, un peu japonaises, et puis en fait, euh, il y a des textes cachés. Donc ces polices sont désormais considérées comme euh, paresseuses et offensantes, car elles posent un filtre caricatural de l'Asie, et elles comme une seule et même culture, sans prendre en compte la diversité. Alors, on a un cas similaire avec des polices de caractère comme la Nelande, la Lithos ou Papyrus. Alors, Papyrus, si vous avez vu le film Avatar, c'est la police euh, qu'il y a sur le, la fiche du film. Dans le cas de la Nelande, c'est une police de caractère <rire> qui a été écrite en 1923 par l'allemand Rudolf Kor euh, et qui tire son inspiration de l'être gothique. Donc, elle a été rapidement euh, adoptée aux États-Unis, euh, mais comme elle a été jugée euh, par son aspect assez peu raffiné ou inélégant, elle a surtout fini sur des produits de moindre qualité, comme le tabac, sur des objets publicitaires ou associés au monde du divertissement. Et surtout, elle a rejoint alors, les biens destinés aux populations afro-américaines. Euh, de plus, la Neugland, Neugland se décline également sur des affiches ou logos qui renvoient à l'idée de tribalisme d'Afrique ou de voyage. Euh, on la redécouvre sur Jurassic Park, euh, la comédie musicale du Roi Lion, sur les paquets de cigarettes de la marque American Spirit, et euh, donc Rob, Rob petro dans un essai de 2004 qualifie la Nulande de nouveau blackface voilà. donc ce qui est paradoxal c'est que euh, la communauté afro-américaine à qui euh, on destine la Nulande finalement ne l'utilise absolument pas euh, puisque si on prend des exemples de magazines comme Blackstar et Bonnie euh, ils se servent plutôt de polices de caractère comme euh, la Futura, la Clarendon Bodoni ou Univers ce qui fait que les communautés afro-américaines ne se conforment pas au stéréotype des typographies ethniques le euh, souci, c'est que encore aujourd'hui, on a des designers occidentaux qui sont sollicités, ou en tout cas qui se lancent dans la création de polices de caractères à destination de cultures qui ne sont pas le lèvres. C'est le cas du couple Anton et Merz Scholz qui sont spécialisés dans la création de polices euh, à saveur africaine, alors ça c'est marqué sur le site, dont les motifs et les noms renvoient aux zèbres ou aux léopards, voire au textile zoulou. On a encore euh, le designer bricoleur René Knip, euh, avec la création de l'identité visuelle de, pour l'Africa Museum de Bergandal. Il s'agit là de, de lettres capitales, on est de décorations et motifs d'apparence africaine, qui renvoient à l'idée de totem. Euh, sauf qu'en 2014, <coughs> lors d'une conférence, Knip parlera de ce travail et de son approche euh, comme étant plutôt dessiné à un public jeune et que les polices de caractère, bien qu'étant commandées par un musée, n'étaient pas voulues comme sérieuses, euh, ce n'est pas une approche, euh, enfin, il n'y a aucun lien avec la culture africaine et ses systèmes d'écriture. Donc en fait, cette police de caractère euh, n'est que l'idée que le designer se fait de l'Afrique, et pas euh, une vraie police africaine, et en tout cas le, le souci qui s'est posé, c'est que c'était une police de caractère, l'idée d'une Afrique, qui a été transmise ensuite à un public jeune. Dans un registre similaire, en 1995, euh, nous avons le, le typographe français Pierre Di euh, qui se lance dans la création de caractères numériques pour les Touareg. C'est eux-mêmes qu'ils ont demandé. C'est un travail qui a pris à peu près euh, deux ans avant d'aboutir à la police à Manar, euh, qui est inspirée du Tifinag. Alors, le souci, c'est que le, le, le projet, même s'il avait été réalisé avec un très grand sérieux et qu'il a duré un certain temps, euh, qu'il a été fait en collaboration avec des étudiants euh, Touareg euh, qui habitaient à Paris, on peut euh, légitimement se poser la question euh, de la légitimité finalement d'un typographe français pour la réalisation d'un alphabet dont il ne connaît pas la lecture ni la langue. En, en 2014, donc, le design euh, graphique suisse euh, a fait partie des candidats sélectionnés par le Conseil fédéral de Suisse pour rejoindre le, le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, euh, le, cette candidature, elle a soulevé quelques sentiments contradictoires, parce que d'un côté, on avait euh, les, les designers qui étaient contents qu'une euh, ben, qu reconnaissance d'une forme artistique, culturelle, qui ont contribué au développement de l'humanité, mais de l'autre, c'était aussi perçu comme la validation d'un système oppressif. Donc, en, comme je disais, pendant des années, l'hégémonie suisse a colonisé tous les arts graphiques, avant euh, de prendre l'appellation de style international, sous-entendant qu'il était le seul et unique style valable en termes de création et de bon goût, reléguant ainsi les autres formes d'art graphique à de l'artisanat ou des formes de fabrication culturelle d'importance moindre. Donc, le style international il a été euh, à plusieurs reprises remis en question, notamment dans les années 80-90 aux états unis avec l'arrivée d'une jeune génération de designers qui appartenait à la mouvance postmoderne. Donc ces jeunes designers cherchaient à subvertir les règles d'un style dont le rigorisme était devenu trop oppressif et brider la création, notamment typographique. Donc il y a eu de nombreux euh, débats et diverses expérimentations typographiques euh, pour, sur toutes ces questions de lisibilité, de clarté, de compréhension. Sauf que toutes ces notions-là, même si elles ont été débattues, euh, finalement restent très ancrées dans la conception typographique. Et que si le style international n'existe plus comme tel, ça reste une valeur sûre. C'est-à-dire qu'on enseigne encore en disant « il ne faut pas plus de trois polices de caractères, il euh, faut penser à la grille, aux augmentations, pense à tes blancs tournants, etc. » Donc, Comme l'indiquent Robert Litzkar et Amanda Unger dans « Mapping Graphic Design History in Switzerland », la mention du design graphique suisse, que ce soit, soit dans des ouvrages ou des expositions, ça garantit euh, au final des ventes et des visiteurs. Donc on célèbre encore aujourd'hui le style suisse, ses designers de renom, son esthétique, son impact à l'international. Donc c'est une sorte de marque, le style suisse, euh, qui est reconnaissable entre toutes, avec, euh, comme je disais, ses caractères esthétiques et ses polices de caractères qui lui servent de porte-étendard, en particulier l'Helvetica, puisque cette dernière avait eu en 2007 droit à un, un documentaire pour fêter ses 50 ans d'existence. Donc le style international, il continue d'être célébré et enseigné partout dans le monde. Et donc on a des designers occidentaux qui perpétuent la mémoire de ce style au travers de leur graphie, de leur typographie similaire et familière. Donc, les communautés, on va dire afro-américaines, asiatiques, orientales, ont subi la colonisation graphique comme un système oppressif. Donc elles sont soit soumises aux impératifs des préceptes normatifs dits internationaux et comme objectifs ou neutres, dans lesquels elles sont invisibilisées, soit l'entièreté de leur culture est associée à des polices de caractère stéréotypé. Euh, les communautés d'origine africaine, bon, elles, elles endurent les stéréotypes racistes déployés dans l'univers du design graphique depuis un certain nombre d'années. On a plusieurs exemples, notamment dans les publicités de Savon. Euh, et euh, le design typographique non latin, donc il, a, il semble avoir finalement que peu de choix d'évolution. Soit c'est un stéréotype, soit il se soumet aux contraintes occidentales qui l'affaiblissent et l'invisibilisent afin de rester dans le familier aux yeux du monde. Euh, là, je citerai Dana Abdullah, donc, qui est fondatrice de la plateforme euh, Decolonize Design, euh, qui nous dit que la décolonialité consiste à briser justement le familier. Donc pour elle, il faut sortir de ces systèmes oppressifs alimentés par le capitalisme, qui est un instrument de colonisation, et que euh, cette déconstruction elle peut s'opérer à petite échelle, en commençant justement par les choix de caractère. Donc il est courant euh, aujourd'hui pour les designers d'opter pour des polices considérées comme euh, intemporelles ou neutres, puisque déjà bon, c'est une neutralité relative, mais euh, c'est un choix de facilité. Euh, donc l'idée, c'est que le design graphique et typographique, ce qui doit être, comme je disais, universel à politique, c'est fortement ancré dans, dans le paysage du graphisme. Mais euh, on peut se poser la question, aujourd'hui, est-ce que ce type de décision est adapté à la diversité des publics euh, Et pour reprendre euh, Dana Abdullah, est-ce qu'un public composé de personnes diversifiées comprendra ce choix de la neutralité Est-ce que favoriser... Euh, une police qui n'est pas représentative des gens qui est censée évoquer ou du public auquel elle est censée s'adresser -ce en favorisant une police plutôt qu'une autre est-ce qu'on défavorise pas les gens donc de même si certaines compagnies ou entreprises décident d'utiliser des polices autres ou en accord avec des produits ou services plus exotiques il y a de nombreux designers qui sont à vous enfin, qui souhaitent que cela soit fait avec respect ou en tout cas avec une certaine connaissance de la culture représentée en somme, euh, d'éviter les appropriations typographiques au mieux négligentes, euh, ou au pire, irrespectueuses, voire racistes. Dans ce cas-là, on a euh, l'AIGA, l'American Institute of Graphic Art, euh, qui considère qu'il est de la responsabilité des designers euh, de reconnaître quand il y a un, un sujet, une culture qui ne leur appartient pas, et dans lequel ils ne se sentent pas légitimes de travailler, donc de laisser le sujet à quelqu'un d'autre qui serait euh, à plus, euh, plus adéquat. Donc dans ces cas de, de police de caractère, euh, j'ai comme exemple le designer Zimaboyen Oshman Chuma, qui a proposé en 2013 une police de caractère qui s'appelle la coloniale bastarde ou la, la bâtarde coloniale. Alors je tiens à signaler que le terme bâtard ou bâtarde, euh, c'est un terme typographique qui euh, me parle quand il y a de, des polices qui se, qui se mélangent, hein, c'est pas un terme péjoratif. Donc c'est une police qui imite, euh, je, je cite lui, qui est censée imiter euh, celle occidentale, d'après son concepteur. Elle est censée émettre un effet de supériorité et d'arrogance qui caractérise la typographie occidentale. Donc, la coloniale bastarde, euh, c'est une relecture des représentations coloniales qui célèbrent ses propres normes et règles. Donc, il y a un, un certain regard moqueur euh, qui est fait par Oshman Schumann sur euh, cette police de caractère, quasi. Euh, et donc, il, pour essayer de se réapproprier son histoire et celle de sa communauté. Il a fondé d'ailleurs, avec son collègue Nantokozo Chubalala, le studio Mamgobozi Design Factory en 2016, qui situe en Afrique du Sud. Et donc, le studio avait comme objectif, en tout cas s'est donné comme objectif, de célébrer l'identité africaine et de ne plus s'inscrire dans une conception occidentale du design graphique. Donc l'idée du studio... C'est de mettre en avant un design africain réalisé par des Africains dans un contexte africain et de créer un graphisme qui, en même temps, s'adresse directement aux personnes concernées et qui décolonise décolon, oui, décolonialise une discipline dont la création n'évolue que par le prisme du, de la culture occidentale. Donc là, il y a un exemple, qu ont, parce qu'ils ont réalisé l'identité visuelle et notamment le logo de l'Africa Center. Euh, avec justement des, des symboles euh, et des systèmes d'écriture anciens. Donc euh, ils reprennent des systèmes muraux du, de différents continents africains, enfin de différents pays euh, du continent africain. Et donc euh, chaque symbole fait référence à une notion spécifique, donc le savoir, l'unité de la chagesse, et qui sont ensuite entremêlés puisqu'ils considèrent que euh, les unes ne vont pas sans les autres. Sachant qu'en plus, ils ont utilisé une police de caractère qui s'appelle la mutapa, qui a été euh, conçue par le designer zimbabwéen tapiwanaché Sébastien Ghiariaki, et qui travaille justement sur ces systèmes d'écriture. Même chose ici pour Kevin Karanja, euh, qui a écrit la police Youwate euh, charvé et charvé euh, notamment, c'est une commande d'un collectif NEST qui travaille justement sur les expériences urbaines contemporaines africaines. Euh, donc c'est une police qui a été réalisée en 2013 et qui mélange euh, des anciennes écritures africaines et de la géométrie. Euh... Donc il y a différents designers comme euh, Senongo Apken avec le Mixel, mais surtout il, lui, il a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Cross-Cultural Design, euh, qui questionne ce, ce design interculturel au travers euh, de, ben, justement des bonnes pratiques à adopter, notamment vis-à-vis -vis des euh, Donc Pour conclure... Alors je dirais que les polices de caractère finalement qu'on choisit sont le reflet de nos pensées et de nos sociétés, euh, et donc là je cite Béatrice Ward, donc ça fait fait, on est en contradiction avec ce que euh, pardon, exprimé Béatrice Ward qui est une, une femme euh, designer des années 20-30 euh, qui avait notamment écrit un texte très important qui s'appelle « La coupe de cristal » et qui nous indiquait que la typographie est toujours transparente. Et finalement la police, la, les polices de caractère ne sont pas si transparentes que ça et peuvent véhiculer un message beaucoup plus politique. Donc les typographies, elles peuvent être problématiques, puisque comme je disais au tout début en introduction, leur choix n'est jamais anodin et que certaines relèvent de stéréotypes d'époque révolue et qui posent aujourd'hui question dans leur utilisation. Comme je disais, les Shopsway, les Nuland et autres sont à ce moment-là le résultat d'un choix volontaire qui masque de vieux stéréotypes ratios qui persistent encore. Donc toutefois, on a aujourd'hui des designers contemporains non occidentaux qui ont conscience de ces problématiques et qui commencent à développer des polices plus en accord avec leurs valeurs et leurs cultures qu'ils mettent en avant. Donc pour finir, on commence à avoir des, des polices qu'on appelle des polices multiscriptes qui prennent en charge plusieurs langages. On les trouve notamment euh, par exemple dans le post-diplôme typographie et langage de l'ESA Damien. Euh, qui essaie d'avoir des polices bilingues, euh, en tout cas avec des, polices de, enfin, des systèmes d'écriture développés conjointement et qui soient euh, plus égalitaires et respectueux. Bon, je ne les ai pas mis là, et, malheureusement. Euh, mais euh, qui essaie de prendre en compte les spécificités culturelles de chacune des langues et des systèmes d'écriture. Et je m'arrête là. Merci.